Bonjour et bienvenue sur cette présentation. Je suis Maxime Delmas, doctorant en psychologie et ergonomie cognitive au Laboratoire Clé. Je vais vous présenter succinctement le projet de thèse sur lequel je travaille sous la direction de Céline Lemercier et de Valérie Camps. Je vais tout d'abord exposer quelques éléments de contexte qui motivent ce projet. Il y a aujourd'hui nécessité de transiter d'une approche technocentrée vers une approche ethnocentrée, c'est-à-dire centrée sur l'humain. En effet, l'acceptabilité par l'humain est un prérequis au développement de la technologie, cette dernière étant au service de l'humain et non pas l'inverse. Aujourd'hui, on constate qu'environ 25% de la population française serait atteinte de locomotion c'est-à-dire la peur d'être passager d'un véhicule. On constate également que la confiance et les connaissances à l'égard des systèmes automatisés de conduite sont faibles. Et puis enfin, les véhicules automatisés de niveau intermédiaire impliquent une situation critique, qu'est la reprise du contrôle par l'humain. Le projet de thèse sur lequel je travaille vise donc à étudier les conditions d'acceptabilité et de performance de l'humain lors de sa coopération avec un système automatisé de conduite. La première étape de ce travail a été d'étudier l'influence des conditions météorologiques, de la congestion routière, du type de route et du choix de la vitesse du véhicule sur la perception de confort dans un véhicule hautement automatisé. Les résultats ont permis de mettre en évidence que les conditions météorologiques et de congestion routière dégradées influencent très négativement la perception de confort. Nous avons également observé que réduire la vitesse du véhicule de 20 km h dans ces conditions permet de maintenir un niveau de confort plus élevé que si le véhicule roulait à la vitesse réglementaire. Enfin, nous avons observé chez les participants les plus à l'aise, en comparaison à leurs homologues moins à l'aise, un niveau relativement élevé de confiance à l'égard des systèmes automatisés de conduite. Dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser à cette question. Ma voiture partiellement automatisée devrait-elle conduire comme moi Ici, nous allons étudier l'influence de la familiarité du style de conduite sur l'acceptabilité de la conduite automatisée et des performances de reprise de contrôle. Cette étude sera menée sur le simulateur de conduite de la plateforme CCU au laboratoire clé. Cette étude part du modèle d'interface tâche capacité qui postule que les conducteurs adaptent leur conduite à leurs caractéristiques intrinsèques, comme l'âge et aux situations rencontrées, comme un temps pluvieux, afin de maintenir un niveau de performance élevé. Ainsi, un style de conduite automatisé rigide pourrait être non acceptable et dangereux. Il a déjà été montré par exemple que les conducteurs âgés ont plus de difficultés que leurs homologues jeunes à reprendre le contrôle du véhicule et que cela est accentué par mauvais temps. Nous allons donc tester expérimentalement l'hypothèse qu'utiliser un style de conduite automatisé similaire à celui du conducteur permet d'améliorer l'acceptabilité de la conduite automatisée et la performance de reprise. Merci pour votre attention. Vous trouverez sur cette slide les références utilisées dans le reste de la présentation.